Le préambule est maintenant terminé. Je passe aux prévisions propres à chaque ciel. Bonjour chers scorpions. Voici vos prévisions pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2020. Lundi et mardi, la lune sera dans les poissons. Votre cinquième maison, c'est votre maison de plaisir, des amours et de la créativité. Donc un intellect profond. S'ajoute à la créativité et à l'expansion et la générosité. Votre pouvoir de séduction sera irrésistible et votre charme et magnétisme personnel vous rendent dangereusement convaincant. Pour ceux entre vous qui travaillent dans le domaine artistique, les énergies durant toute euh, toute cette semaine stimuleront votre créativité et c'est le bon moment pour démarrer des projets créatifs ou quoi que ce soit dont vous êtes passionné. Bref, des très belles énergies règnent durant ces journées, alors profitez-en autant que possible. Mercredi, jeudi et vendredi, la lune sera dans le bélier, votre sixième maison. Les énergies de cette période vous donnent une sensation générale de bien-être et vous vous sentirez à l'aise. Mais entraîne rarement des événements dramatiques. La socialisation est favorisée, mais vous devrez peut-être observer une tendance à l'excès en ce qui concerne la nourriture, l'alcool ou la drogue. Vous pouvez ressentir une humeur Fluctuante, surtout avec les nombreuses tâches qui attendent votre attention. Structurez-vous bien et vous y arriverez. Samedi et dimanche, la lune sera dans le taureau, votre septième maison, des belles énergies qui vous rendent désireux d'avoir plus d'excitation dans votre vie, de vous divertir et d'avoir du plaisir. Même vos rapports sexuels seront injectés par des émotions de l'amour et beaucoup d'affection. Quelques nervosités pourraient perturber votre fin de semaine, mais rien de grave. Et c'est vous qui orienterez l'humeur durant ces journées. Si vous étiez célibataire, vous sentirez une attirance forte envers une ou un ami, et peut-être un collègue. Cette attirance